J'ai décidé d'être heureuse, d'arrêter de me battre contre un système, ou contre des idées et d'agir pour le monde que je souhaite euh, voir émerger et euh, les initiatives que je souhaite porter. J'arrête de, de lutter contre un système mais euh, je mets toutes mes forces et, et ma, ma, mon intention, ma bienveillance, euh, mon envie, ma joie au service de l'humain parce que je crois en l'humain. et une libération et, et depuis j'ai même du mal à rester euh, accroché. C'est que du bonheur. L'humanité, la, la part d'humain euh, qui est en nous tous, cette humanité euh, indissociable qui est en chacun de nous et ce rapport euh, à la réalité en dehors de, du mensonge du système. En luttant contre, le système m'utilisait encore parce que je, je, je, je, je participais à, à son existence. C'était mon intégrité euh, physique et morale qui était bafouée. La plus actuelle, c'est euh, les incroyables comestibles. J'ai participé, j'ai plongé dans le mouvement Incroyable comestibles, qui est un collectif, qui euh, un collectif citoyen, euh, totalement autogéré, qui prône la mise en place de potagers urbains, libres, gratuits, ouverts à tous. C'est un pari, en fait. On fait des potagers en ville, on crée des petits potagers en ville, que ce soit dans des bacs ou dans des espaces de terre qui existent déjà. On plante des comestibles, et le, le, le, le pari, c'est que les habitants du quartier vont se saisir de ce potager qui leur est offert euh, comme ça par surprise et vont en prendre soin, euh, arroser euh, arroser les, les plantations qui sont là et puis découvrir que finalement euh, sous les pavés la terre, je suis sûre que si on enlève le, le goudron dans les rues je crois peut-être à parier ma chemise qu'on trouverait de la terre et qu'il suffit de mettre une graine en fait c'est magique on met une graine ça pousse et dans cette graine il y a de quoi manger et il y a euh, des graines pour planter encore et ça pousse encore et d'une graine on fait de 50 graines, on fait 100 plantes qui vont, 50 plantes qui vont donner chacune 50 graines et, et on enlève du béton et on continue et comme ça on, on, on s'occupe, on retrouve un, le, le, le plaisir de faire de, de, et puis de voir un résultat, un vrai résultat dans, quand on travaille dans, dans, dans le virtuel ou dans des On ne voit pas le résultat de son travail, là on plante, on voit le résultat de son travail, on s'en nourrit euh, et euh, on continue à faire perdurer la vie. J'ai eu la chance également. <rire> De, de pouvoir participer à l'émergence d'un collectif qui s'appelle euh, les gratis furieux euh, qui, qui organise des zones de gratuité festive une zone de gratuité festive c'est un marché gratuit tout est gratuit en fait la seule règle c'est qu'il n'y a pas d'argent c'est pas du troc, c'est pas du don c'est vraiment de c'est pas de, de, de l'échange c'est vraiment du don enfin, pas du de gens, est, tout est gratuit les personnes amènent ce qu'elles ont à amener euh, prennent ce qu'elles ont à prendre, on peut prendre sans amener, amener sans prendre prendre et amener, ne rien prendre et ne rien amener, juste venir, partager de, de, de l'ambiance qu'il peut y avoir sur, sur un espace en fait où euh, l'argent n'existe plus, où les, les, les relations humaines ne sont plus du tout soumises à l'argent. Euh, on peut aussi apporter à manger, on, fait, on mange en fait des repas collectifs partagés et de plus en plus à Montpellier ça, ça, ça, ça s'organise, c'est autogéré. Au départ, j'ai eu la chance de participer à l'émergence de ce collectif. Aujourd'hui, c'est un espace qui est autogéré, la règle est simple. Tous les troisièmes samedis du mois, de 11 h à 16h, un espace de gratuité. S'il pleut, c'est reporté à la semaine d'après. Très jeune déjà j'étais euh, contre. 4-5 ans, 6 ans à l'école, j'étais contre euh, l'injustice adolescente, j'étais contre contre euh, la société. Ensuite, j'ai rencontré des mouvements d'éducation populaire qui étaient pour les droits de l'enfant, donc j'ai milité pour les droits de l'enfant. Euh, ensuite, il y a eu des moments contre, contre les inégalités, contre euh, le, euh, la sectorisation des gens, le racisme. Ça fait 10 ans que j'ai plus la télé ou 12 ans que j'ai plus la télé déjà, que j'ai plus les journaux, j'écoute plus la radio, Je préfère venir à des, à, des, à des collectifs comme ce soir, par exemple, à rencontrer les gens, à aller à la rencontre de ce qu'ils ont de, de beau, de ce qui les motive, que de... Que de et ça c'est vraiment le, le, le changement, il est là. Soyez à l'écoute de, de vous-même, soyez à l'écoute de, de, de, de vos besoins profonds, soyez à l'écoute de vos rêves, soyez à l'écoute de, de, de vos souvenirs d'enfance, de ce que vous rêviez d'un monde, soyez à l'écoute de, de ce qui attire votre regard, de ce qui est beau, de ce qui vous fait du bien. Puis n'hésitez pas, n'hésitez pas à oser. Ça peut être aussi une bonne idée de, de faire un peu parfois comme ça des, des petits bruits dans.. dans... Et offrir à la, aux personnes qui le souhaitent euh, une prise de conscience de. Euh, on peut vivre autrement. Aujourd'hui, euh, être, être bien, c'est être bien euh, tous ensemble. Euh, dans, dans, dans ma rue, dans ma ville, dans, dans le pays, mais au-delà des frontières, en fait. C'est vraiment abandonner l'idée des frontières et d'être. Euh, le film euh, "Solution locale pour euh, un désordre global". Le titre semble en dire long sur euh, la nécessité, effectivement, de, de réfléchir à grande échelle, tout en, en ayant une action à son échelle.